Arrêt du tabac, quelques conseils pour que votre motivation financière impacte vraiment votre inconscient. Lorsqu'un fumeur arrête de fumer, il économise un paquet d'argent. C'est un petit peu comme s'il allait gagner un 13 e mois pour tout le reste de sa vie. Si au passage, vous ne savez pas encore combien vous coûte le tabac par an, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Dans l'exemple que j'avais pris, un fumeur français moyen qui fumait 13 cigarettes par jour allait économiser 2491 euros par an en arrêtant de fumer, et ce, pour le reste de sa vie. Mais 2491 euros pour votre partie inconsciente, celle qui contrôle votre comportement de fumer, et donc celle qu'il faut convaincre d'arrêter, ça ne représente pas grand chose. C'est juste un chiffre comme un autre dénué de sens. C'est pourquoi il convient de convertir ce chiffre en projet. Ainsi, et c'est le conseil que je donne à chacun des coachers que j'accompagne dans leur arrêt du tabac, je leur demande d'imaginer deux cadeaux qu'ils vont pouvoir s'offrir à la suite de leur sevrage. Le premier, au bout d'un mois, pour marquer le coup et pour qu'ils aient une vraie récompense en atteignant ce premier palier. Pour notre fumeur français moyen, cela représente quand même un cadeau à plus de 200 euros. Avouez, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Et puis je vais demander à mes coachés d'imaginer un second cadeau qu'ils pourront s'offrir cette fois au bout d'un an avec toutes les économies qu'ils auront réalisées au cours de leur première année de sevrage. Ils me parlent souvent de vacances, de cadeaux pour leurs enfants, de nouveaux téléphones. Il n'y a pas de règle, choisissez ce qui vous fait réellement plaisir. Ce qui est important de faire par contre, si vous voulez que votre motivation financière vous serve vraiment à arrêter de fumer, c'est de donner à votre inconscient des images précises de ce en quoi vous allez transformer l'argent de vos cigarettes. Faites-vous des petits films dans votre tête, des moments où vous allez recevoir vos cadeaux. Cela va aider votre mental à intégrer votre arrêt du tabac et à rendre cet objectif réel. Autre point important, offrez-vous vraiment ces cadeaux. Lorsque vous arrêtez de fumer, vous faites un deal avec vous-même. Et si vous ne respectez pas votre engagement avec votre partie inconsciente, il risque de ne plus vous faire confiance la prochaine fois que vous aurez besoin de lui. Dans un premier temps, ne faites donc pas disparaître vos économies du tabac dans vos factures ou dans vos courses quotidiennes. Gardez-les pour vous faire vraiment plaisir. Et vous, quel cadeau allez-vous vous offrir avec vos économies du tabac Dites-le moi dans les commentaires.